Yes, salut les gars, mon GP bienvenue à Québec. Aujourd'hui, pour la deuxième fin de semaine, on est encore au sentier récréatif Portneuf. On fait du trail building. Euh, il y a du monde partout dans le bois, dans les trails. On est 150 bénévoles qui sont venus donner du temps pour euh, venir refaire le bike park. On a fait des nouvelles lignes, c'est super trippant. Ça fait que je ne vous montrerai pas match de trail building. Vous savez c'est quoi, je vous avais montré euh, beaucoup la fin de semaine passée. Ça fait qu'on va skipper de riding. Pour vrai, je bois de la micro, je suis payé pour filmer le monde qui regarde donc c'est tellement ça à la gauche. Yep, That's right mm -hmm. les lits en shotgun. Yeah! Yeah! J'espère que vous avez apprécié ces petites images de petit peu tout le monde qui a participé aujourd'hui à faire du trail building, euh, mettre les sentiers beaux, faire des nouvelles lignes, mettre ça super trippant. Euh, sans doute, pour vrai, s'il y a des, des activités de trail building dans votre coin, prenez le temps de participer, prenez le temps d'aller dire un petit bonjour, connaître des gens, voir vos amis que vous n'avez pas vu depuis l'an passé. C'est les plus belles activités, c'est super le fun. Fait encore une fois, un gros merci au rocam pour la bière, puis à Pocket pour la pizza, euh, l'alcool qui fournissait tout ça. Ça fait que si vous avez apprécié, je vous invite à donner un petit thumbs up et à vous abonner pour plus. Plus de vidéos de Figueroa de Québec, tout au long de l'année. Merci, guys!